Salut, salut, ici c'est Rex et nous voici repartis pour un nouvel épisode de Compotam, le numéro 27. Nous allons aujourd'hui continuer sur la séquence avec euh, le deuxième euh, morceau donc de, de la série de 6 euh, qui compose la séquence, et en l'occurrence le Tuba Mirum, qui est un morceau relativement long et important de cette séquence. Euh, alors avant toute chose, bien entendu, si tu le veux, je t'invite je à t'abonner à ma chaîne et activer euh, la cloche pour être notifié des prochains épisodes. Et si cet épisode te plaît, tu peux bien entendu laisser un pouce vers le haut et un commentaire pour me dire ce que tu en penses. Euh, voilà, et autre chose, euh, j'ai écrit un dossier qui complète euh, donc les vidéos que je fais sur Compotam, qui sont des vidéos où je présente ma façon de travailler, mais pas forcément en entrant dans les détails euh, théoriques ou musicaux. Euh, donc ce que je te propose... Donc j'ai écrit un dossier qui est à mon sens simple d'accès, euh, qui te permet de, de pouvoir euh, t'approprier un petit peu mon langage, enfin le langage euh, que j'utilise qui est le langage de la musique hein, tout simplement, euh, sous une forme euh, abordable pour quelqu'un qui veut commencer la composition. Voilà, le lien sera bien entendu en description. Voilà, pour les formalités. Alors, on commence le Tuba Room. Alors, Tuba Room, c'est un morceau qui est déjà relativement mature. Euh, J'ai quand même, quand même, quelques petites choses que je voudrais améliorer. Alors, je pense qu'on va le faire en deux épisodes. Euh, cet épisode-ci, on va revoir un petit peu les quelques éléments structuraux que je souhaite modifier. Et dans le prochain épisode, on fera un petit peu ce qu'on fait depuis plusieurs épisodes, c'est rajouter la voix de ténor. Euh, voilà un petit peu pour euh, les, le programme des Réjouissances. Alors, aujourd'hui, euh, nous allons donc euh, voir ce Toubami Room, qui est donc un thème... Alors si je te fais écouter juste le thème principal, qui est donc le thème qui est chanté par le soliste. Euh, voilà. Voilà. Alors, hormis la fin dont on va parler juste tout de suite, euh, donc c'est le thème, un, un thème qui est repris plusieurs fois dans toute la séquence, euh, c'est voulu dans le sens où bah, la séquence c'est un seul texte, hein, le texte du DSIRE qui euh, court sur donc, six morceaux. Euh, souvent, les compositeurs font des pièces très différentes de l'une à l'autre. Moi, j'ai pris une optique un petit peu différente qui est de dire, bah, c'est quand même un seul texte. Donc, on va retrouver des éléments. Euh, après, dans cette idée-là, pardon, après, dans cette idée-là, c'est de quand même apporter de la variation et peut-être un petit peu plus dans les prochains morceaux. Mais là, c'est la première fois que ce thème apparaît. Donc, bah, on l'a en entier. Euh, voilà, donc. Euh, je vais revenir tout de suite sur cette fin qui a pu te surprendre, qui est donc un accord de septième diminuée. diminué. A l'origine c'était un accord de Ré, un Ré mineur bien conclusif, puisque le morceau est en Ré mineur. Euh, le problème de ça c'est que bah, justement c'était très très conclusif et l'idée est d'enchaîner avec la suite. Euh, donc... Euh, j'ai fait une conduite de voix qui m'amène à cet accord là, hein, on voit la, typiquement la montée du piano, euh, de la base du piano par, de, par demi-ton, euh, ici aussi on a une conduite de voix et euh, le ré n'est qu'au soliste, c'est voulu, euh, c'est en fait la tierce de l'accord. Puisque c'est un accord de si diminué, si un septième diminué. Alors il faut savoir que euh, tu le verras si tu veux télécharger mon compotame, le compagnon, j'en parle dans, dans, dans ce dossier, il y a une petite note là-dessus. Euh, les accords de septième diminué et leur renversement, donc comme c'est une septième, il y a quatre notes, tu peux les renverser trois fois. Et euh, donc il en existe trois séries, euh, parce que chaque renversement de ces accords-là est aussi un accord de septième diminué. Dit autrement, j'aurais pu mettre, là j'ai mis un si en septième diminué, mais j'aurais pu également mettre un ré, Je t'ai dit une bêtise, il est aussi à, à en bas de l'accord ici, j'aurais pu mettre un ré, j'aurais pu mettre un fa, et j'aurais pu mettre un la bémol. Ou un sol dièse qui revient au même. Euh, voilà donc donc ça c'est une des trois, des trois séries les deux autres étant bah, par demi-ton hein, euh, DO et DO dièse donc pareil avec leur renversement t'arrives à avoir les 12 accords de septième diminué qui utilisent à chaque fois 4 des 12 euh, tons chromatiques bah, de la gamme chromatique Donc voilà pour cet aparté théorique euh, à quoi ça sert ici euh, ben, j'avais le choix à la base. En fait, c'est ça un peu l'idée. J'avais le choix. J'aurais pu mettre n'importe laquelle des quatre notes. ça serait pas tellement changé euh, Et d'ailleurs, je suis en train de me demander si en fait j'aurais pas pu mettre un ré ici. Euh, en théorie, oui. En pratique, non. Puisque on a une conduite des voix ici qui m'impose entre guillemets. Tu vois, c'est des montées euh, conjointes à chaque fois. Ici, ici, ici, c'est toujours conjoint. Il y a juste celle-ci qui est un petit peu en dehors de toute cette série de voix conjointes. Mais en fait, c'est juste pour introduire l'octave de ce qui suit. Donc on verra quand on mettra le ténor, comment on arrange ce cœur. J'ai mis une petite note, je ne sais pas si ce sera ça pour finir, mais en tout cas c'est l'idée. Euh, donc je vais enlever cette idée-ci elle est faite. Euh, est-ce que j'enlève complètement ou est-ce que je la change de couleur On va dire que je la change de couleur, c'est très moche, c'est presque invisible. <rire> euh, c'est trop invisible. Comme ça. Voilà, donc on voit qu'elle est encore là, mais elle est réglée. Donc ça, c'est un truc que j'ai fait avant même de faire la vidéo. Euh, L'idée des temps. étant toujours hein, d'essayer de limiter, euh, pas refaire comme je faisais avant, des vidéos d'une heure et demie. Donc la partie ténor, on verra après. Ensuite, ensuite on a une reprise à la fin du cœur. Qui me permet de venir sur le ré. Et donc, identique au début, strictement identique. Avec la seule différence qui est due au texte, qui est qu'au lieu d'avoir des notes à chaque fois égales, on a un peu plus de euh, blanche pointée noire. Toi, scriptus, typiquement. on a bien euh, l'accord de ré mineur qui est la tonique du morceau et donc contrairement au début où on avait mis donc cette septième diminuée ici on a bien le ré euh, mineur qui conclut cette partie là alors euh, petite note ici qui est de dire revoir l'accompagnement qui est trop identique à la première fois effectivement hein, c'est copier-coller euh, si on regarde au début euh, on a effectivement le, le, le hautbois. qui accompagne le soliste. Si on écoute, euh, je vais écouter, mais je vais mettre juste les deux. Je, je coupe tout le reste, et notamment le piano. Et je vais mettre aussi le violoncelle qui accompagne également. Ben, voilà, donc voilà, ce que je disais, c'est que la deuxième fois, ben, c'est exactement la même chose et donc ça m'embête un petit peu. Un petit peu, beaucoup. Euh, alors l'idée est de conserver, hein, c'est toujours pareil, c'est que je veux conserver cette notion d'accompagnement. Là, on a presque quelque part un ensemble qui est formé par le soliste, le hautbois, enfin dans l'ordre de haut vers le bas, le hautbois, le soliste et le violoncelle. Hein, le soliste se trouve un peu en sandwich entre les deux, et puis la partie, la partie rythmique étant apportée par le piano. Euh, donc le piano, je ne vais pas y toucher, parce qu'il a une belle partie qui est assez riche. Euh, mais cette partie, espèce de cœur soliste, quelque part, ça par contre j'aimerais le changer. Mais pas trop, parce qu'il faut quand même qu'on reconnaisse qu'on garde un peu l'ADN du morceau. C'est tout un jeu d'équilibriste entre euh, faire de la nouveauté tout en gardant l'existant. Parce qu'il ne faut pas que l'auditeur soit perdu non plus. Alors... Euh... Il y aurait une solution simple qui serait d'inverser les deux voix, Mais... Alors, ok, alors ici nous sommes en Ré, ici aussi, là nous sommes en La, là nous sommes en Fa, d'accord, donc euh, la. Le troisième degré qui est donc pour le coup majeur euh... alors normalement c'est un accord normalement hein, dans la théorie il se trouve que c'est un accord qui normalement s'utilise pas trop euh, parce que la tierce euh, d'une gamme mineure bah, c'est l'accord la... euh, majeur euh, correspondant et ça peut poser des petits problèmes de flou de tonalité. Euh, quelque part, je suis assez friand quand même de cette idée-là. Mais, mais à utiliser donc avec parcimonie. Là, je ne vais pas le, le changer parce que ben c'est dans l'ADN de ce morceau-là. Mais on va essayer d'apporter un peu de nouveauté quand même. Alors... Je parle beaucoup, hein, pour pas dire grand-chose. Alors déjà, le violoncelle et le hautbois sont à l'unisson. Enfin, ils sont à l'octave, après, ils sont à l'unisson. Euh, ce qu'il y a, c'est que là, j'ai donc, bah, du coup, une quinte. Hein, ce qui est parfois un peu gênant. Et là ça me ferait changer le... Euh... D'accord. On est en La. Et en continuant en ah, La. Euh... La mineure pour le coup. Oui parce qu'en fait on revient pas sur le Ré depuis cela là, on, on va sur un seul... Une belle montée, alors ce que je pourrais faire c'est une, une double montée, mais du coup pas celle là, parce que du coup bah, ça me fait un saut d'octave. Je sais pas si le hautbois gère ça bien, hein. je pense que oui, mais bon, avec toutes leurs clés, c'est parfois un peu compliqué. Mais c'est surtout que musicalement, ça me fait une saut d'octave, c'est pas forcément le plus intéressant. Euh, et si je fais ça, alors du coup, je pars à l'unisson avec le soliste, bon, toujours à l'octave près. Hein. Mais du coup, après, comme je monte alors que le soliste redescend, ça me fait un chant à la tierce. Et quant à celui-là, ça peut pas être un fa. Je peux rester sur le ré. J'ai envie d'un saut ici. Il faut que je remette le piano parce que j'ai besoin de l'harmonie. voilà et euh... et cette tenue ne va pas parce que le soliste fait déjà une tenue et euh, du coup euh... du coup c'est un peu trop statique. C'est pas mal, ça c'est pas mal, je suis assez content de cette révision là. Ok, pas mal de choses intéressantes tu vois, donc ça cette mesure là qui est donnée par le soliste et en fait le hautbois lui répond. Avec un petit retard, ce qui donne un bel élan. Euh, ensuite, donc ça, on les a vus, ces notes-là, qui sont du coup euh, d'abord à l'unisson, puis à la tierce avec le soliste. Ça, Ce petit saut-là est plutôt sympathique, parce qu'il introduit cette jolie descente-là, qui est euh, non seulement conjointe, mais en plus qui me raboutit sur le « la qui est là. Ouais. Sans jeu le mot. Hein. Euh, Est-ce que j'ai envie de mettre un sol ici Est-ce que j'ai le droit de ça Bien sûr, j'ai le droit. J'ai tous les droits en musique. Ouais Pardon <rire> Voilà, ça c'est pas mal, alors par contre là, pareil, euh, là je reste sur une blanche pointée avec le soliste, ceci dit, c'est un début de phrase, donc c'est pas forcément gênant, d'autant que j'ai cette levée là. Euh, par contre, là je suis complètement à l'unisson avec le soliste et ça ça m'embête un petit peu euh, qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'on a à cet endroit là on a un accord de ré on a un accord de ré euh, j'ai presque envie de faire un rappel de ça qu'est ce qu'on a après un accord de si D'accord. Un accord de Si... Euh... Euh, allons voir un petit peu tout ça... Tu vois, juste un petit peu de broderie. On ne change pas tellement le, le truc. En tout cas, on ne change pas du tout l'harmonie. Mais ces petites broderies-là, ça aide un petit peu. Euh, ça, c'est pareil. Ce, cette blanche pointée, je vais la conserver. Parce qu'elle est aussi au violoncelle. Et que du coup, ça me fait une vraie pause. Donc ça, tout le monde s'arrête. Euh, J'ai une levée... Ah, je pas revu encore le violoncelle. On verra après. Terminons déjà sur euh, ce hautbois. bois j'étais un peu haut, <rire> mais ça me plaît de garder euh, ce Ré là-haut, par contre on est en Ré, je le, je le monte d'une tierce. <musique> Le problème de ça, c'est qu'on arrive sur le Ré, qui est donc la tonique, euh, par en dessous. Et donc normalement, il faudrait un Do dièse. Euh, Est-ce que je peux me permettre un Do dièse ici Il faudrait que j'ai un Si qui soit du coup Bécart. J'ai l'impression que je fausse pas mal la chose, parce que comme j'ai un Si en bas... Donc ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas du tout parce que, oui, hein, on est bien d'accord, ça c'est pas possible parce que là, à cause de en bas, hein, on est bien d'accord. Hein, ça c'est pas possible parce que c'est pas dans l'accord, la, enfin, même, même en note étrangère ça fonctionne pas. Euh, le seul moyen qu'il aurait fallu pour que ça fonctionne, ce serait d'avoir ici un accord de la. Pour revenir sur mon ré. Or, euh, or je suis sur un ré, donc euh, j'ai pas d'accord de la. Euh, ceci est un Ré. On peut essayer de l'approcher par-dessus, hein. Sauf que... Ça commence à faire haut pour le haut-bois. En théorie ça marche, pour un pro ça va, mais j'ai cru comprendre que euh, c'est pas des notes faciles, du tout. Euh, d'autant que là c'est vraiment des broderies donc ça obligerait à être super fin et c'est pas des notes qui vont sortir facile au bois, conclusion on n'est pas sur le bon chemin euh, donc là c'est pas un qu'il me faut, il va me falloir descendre largement sauf que là ça fait deux notes étrangères on va voir Sauf qu'ici, bah, du coup, ça fait redite. Euh, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, donc là on en accorde la toujours la mineur, on reste beaucoup sur le, la, le cinquième degré, mais en mineur, pareil, hein, euh, normalement, euh, normalement en classique, vision 18e siècle, pour dire les choses, en, en, en musique tonale classique, euh, le cinquième degré, Devrait euh... il, dit... il dit que l'électrique a atteint sa taille max. Et puis là où il s'est arrêté, alors on va faire une toute petite pause. Donc je disais, suite à cette interruption, le cinquième degré en classique est majeur. Point. Euh, ce qui permet de gérer les sensibles et des choses comme ça. Euh, là il se trouve que j'ai un accord, je vais la retourner sur la bonne mesure. Ici, j'ai un accord mineur. Euh, Est-ce que je peux le majoriser Est-ce que ça vaut le coup Non. Parce qu'après, j'ai un Fa, puis un Sol. Donc, de toute façon, on ne change pas ça. Ouais, c'est du coup, ça, ça dégrade un petit peu le schéma du... Du haut bois qui a plus de montée-descente claire, ça, ça, ça, ça ondule un peu, et du coup le schéma n'est pas très joli. Euh... Je vais essayer de voir si je descends ça juste d'une tierce. Et là j'ai un accord de là, euh... je peux faire ça. Ouais, ça marche pas parce que ici j'ai un Fa sur un accord de là. Je peux faire ça. Ça c'est pas mal. Euh... c'est le la, parce que je me disais je peux redescendre sur un mi sauf qu'il est déjà au violoncelle et au soliste mais par contre du coup c'est pareil j'ai encore un sol d'octave, je suis pas très friand de ces choses là euh da ouais Ouais, je peux refaire ça hein Sauf qu'il va falloir absolument revoir le violoncelle parce que du coup il se trouve à l'unisson. Euh, et ça me plaît pas parce que ben là je suis... Ah ouais Du coup j'ai des quintes parallèles là. Ouais, ouais, c'est un peu cliché, hein. Mais ça marche. Seul, seul, seul, seul, seul... seul. ouais bon ça par contre c'est juste que euh, c'est à peine brodé mais ça peut... <mérite> ok ta ta plus. Voilà, toute petite variation par rapport à la première fois, mais pas plus. Ensuite le violoncelle, notre ami le violoncelle. Euh... Alors on n'entend pas trop son arrivée. Hein. j'aime j'aime moyen ça alors je vais le garder la première fois parce que l'histoire de faire une différence mais ici j'aimerais quelque chose d'un peu plus euh, j'aimerais quelque chose d'un petit peu plus mieux entre guillemets c'est à dire que euh, bon bah là déjà c'est le monter par tierce euh, vas-y que je dégraine un accord Euh, J'aimerais bien faire autrement. C'est un accord de sol. Donc ça, c'est un accord de si. Pardon, c'est un accord de ré. Un accord de ré. Euh... Mais du coup, euh... mais du coup, le pauvre accord, enfin un pauvre violoncelle. J'ai envie de lui faire quelque chose. J'ai envie que euh... J'ai envie qu'il démarre avant le... Au bois pour, pour lui donner la réplique. Alors... comme euh... Je cherche la nuance. On n'a pas depuis le début ici, forte Parce qu'en fait, ce que j'aimerais, c'est que ça se soit mis en évidence. Donc, je remets Forté ici, mais là. Euh... Euh... Sauf qu'après, c'est moche. <rire> euh, je me remets comme ça. Ça fait moins de trucs pas lisibles. Euh... Là, du coup, j'ai un Sol avec un Fa au-dessus. Ça fonctionne juste pas. Ou alors, je fais comme ça. Du coup, pareil, hein. là, je... à l'interprétation, faudra qu'il y ait un joli euh... un truc comme ça. Et ça, je vais garder. C'est un sol. J'essaie de voir si je peux faire un peu la même idée ici. Bah oui, parce que du coup, bah, c'est la même chose qu'ici. Hein. Donc, il fait... Non seulement, il anticipe le hautbois, qui est déjà une réponse de son premier motif, mais en plus, à la reprise, il reprend son propre motif. Donc, chacun a ce motif-là deux fois pour l'instant. Parce que je m'aperçois que le hautbois, il est encore ici. Donc, certainement que c'est quelque chose que je suis en train d'introduire. C'est le genre de petit thème qui peut te donner un peu de couleur, mais il faut l'exploiter, voilà, faut quoi. Euh... Alors ce Mi là... Euh... Mmh. Ou alors... Mmh. Alors puis là il part dans les infrabasses. Tum. plus et euh... hey, t'as vu ça va falloir exploiter la chose que je vais faire j'ai brutalement je vais le mettre à l'octave ré là anticipation de cet accord de la euh, c'est encore un la mineur hein, ouais. et du coup là il part euh, loin <rire> Alors du coup, au lieu de lui faire une montée, sachant que le soliste a une montée, lui, je vais lui faire une descente. Du coup, on est sur un accord de fa. Donc ça veut dire qu'il y a deux notes. Non, j'ai rien dit. On peut essayer ça. Pas convaincu. Non. Il y a quelque chose qui me gêne. Je sais pas encore quoi. Ah, il y a un Fa au piano. Euh, non, c'est pas ça. Il y a un La au piano, par contre. Euh... Ça marche pas, euh... donc du coup euh... oui, parce qu'il y a le soliste qui lui est conjoint et qui est un seul. Là, par contre, j'ai envie d'un ré, du coup, euh, pour conclure la descente. Ça a l'air ça. Ouais. Sauf que là, je suis sur un Ré, donc je ne veux pas avoir un Do dièse, euh, parce que du coup, euh, ouais, je voyais bien une petite septième de dominante. Mais non, c'est pas... La mélodie n'en est pas là. Euh... Donc, par contre... Donc ça, ça me plaît pas. Déjà parce que c'est à l'unisson avec le soliste, le si là en tout cas, et euh, ben ça, pff, ouais. J'ai peur que le ré soit euh, trop bas, c'est-à-dire que la tierce de la corde dans les fréquences basses, généralement ça, ça sonne pas super. Par contre, je peux le mettre là. Euh Bah eh ben oui, non, ça marche pas parce que je tourne en frottant par en dessous et par au dessus d'une note qui est euh, en plus euh, partout. Le sol, il est à la fois au soliste, il est à la fois au bois, il est au piano de partout, donc je peux pas faire ça. Euh, soit je fais une approche par au dessus ou par en dessous, mais euh, ça je peux pas faire. Euh... Ah ça, ça marche bien, tu vois, parce que c'est deux fois le même motif en plus. Ok, donc ça clôt cette première séquence et j'ai envie de dire que depuis le temps que je tourne, ça fait déjà un premier épisode. Je pense que sur le Touba Mirum, il y aura plus de deux épisodes. Euh, ok, bah on va clore ici. On a fait un, un beau travail sur cet accompagnement-là. Euh, N'hésite pas à laisser un, un pouce si tu es d'accord et à me laisser un commentaire. Euh, N'oublie pas non plus que si tu as besoin de plus d'explications, tu as le lien dans la description vers euh, Compotable, le compagnon, donc le dossier qui peut t'aider à, à composer aussi toi. Et nous, on se retrouve la prochaine fois. Ciao, ciao